On est ravis de vous accueillir ce soir à l'Open Mind Café pour une soirée un peu particulière parce qu'on fête aujourd'hui notre dixième Hello Factory. C'est un moment vraiment d'échange, de co-création, de convivialité avec vous sur des sujets digitaux. Donc il faut pas hésiter à échanger avec les experts et j'espère que vous allez passer un bon moment. Je trouve ça très bien banques euh, prennent le pas d'écouter ses clients et organise des tels événements. C'est clairement comme ça que les entreprises de demain euh, fonctionneront parce qu'aujourd'hui on a tous envie de s'impliquer euh, dans les produits de demain et c'est euh, hyper valorisant d'être acteur en fait. C'est très convivial, euh, en plus même le, le choix des participants c'est très métissé et puis avec tous aussi un petit état d'esprit critique qui permet finalement de faire avancer du coup c'était une bonne, bonne soirée d'échange Ah, ils sont passionnés par ce qu'ils font, euh, ça se voit, ils aiment innover, ils sont à l'écoute. J'espère en tout cas avoir apporté un petit quelque chose qui leur permettrait de se dire « bah tiens, ça c'est pas mal, ça on pourrait y penser ». To... Très bien accueilli on voit un super cadre avec la AO Team qui est, qui est plus que sympa et jovial. C'est une bonne expérience et avec des sujets vraiment intéressants. Voilà, donc venez. Joyeux anniversaire et continuez comme ça, soyez toujours positifs. Bon anniversaire Hello Factory, j'étais euh, ravi euh, d'être convié à cette dixième édition. Eh ben, ce serait bien qu'ils nous réinvitent pour la 20e. <rire> Ou la centième, <100e>. allez <rire>